J'ai une licence de biochimie, après un master de génétique et enfin une thèse de microbiologie. Aujourd'hui, je suis consultante à MOA, système d'information chez Talent. Notre mission, c'est de contribuer à la transformation digitale de notre client en améliorant le quotidien des encadrants et les outils qu'ils utilisent. Pendant ma thèse, j'ai été amenée à me servir beaucoup de l'informatique et c'était vraiment une partie qui me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'informatique C'est un domaine en plein essor, un domaine qui recrute, un domaine où nos profils sont recherchés en plus. Je suis issu d'un bac général scientifique et après j'ai fait des études de commerce en 5 ans post bac et euh, suite à cela euh, j'ai fait mes premières expériences euh, dans le monde de la production télévisée. Aujourd'hui je travaille chez le talent en tant que consultant appui projet pour un grand distributeur euh, d'énergie. J'ai décidé de me réorienter euh, parce que les missions qui s'offraient à moi euh, ne me convenaient plus et même parfois euh, ne faisaient plus réellement sens pour moi. À mon arrivée en mission j'ai été accueilli par un consultant senior qui m'a aidé à monter en compétence sur le projet et depuis je suis en autonomie sur la mission mais, euh, mais je ne suis jamais seul. Si j'ai besoin d'aide mon manager est toujours présent et les consultants euh, avec qui je travaille au quotidien aussi sont là pour m'aider en cas de problème. Alors, le Parcours Reconversion est une initiative qu'on a lancée euh, il y a plusieurs années au sein de Talent. Former des gens en externe, c'est former des gens qui vont avoir d'abord une très grande motivation et qui ont envie de donner un nouvel élan à leur carrière. Et donc on les, on les accompagne dans cette volonté euh, à changer aujourd'hui de, de métier en les formant et en leur permettant de rejoindre nos équipes et nos projets de clients. La première des conditions qui est très très importante, c'est la motivation. C'est la motivation que va avoir le candidat au Parcours de Reconversion à changer de métier, à se former et à être volontaire pour donner un nouvel élan dans sa carrière. Les compétences acquises lors de mes précédentes expériences qui me servent aujourd'hui en mission chez Talent, ça va être principalement des compétences de gestion de projet, ça va être aussi des compétences plus ce qu'on dit soft skills. Comme la communication, le relationnel, la proactivité en mission, etc. Donc leur parcours professionnel avec leur maturité notamment qu'ils ont, qu ont développé peut être particulièrement intéressant dans le cadre de projets pluridisciplinaires avec une complexité relativement importante où ils vont pouvoir notamment amener un certain recul par rapport à certaines décisions à prendre dans le cadre des projets. Mon terrain de jeu chez Talent, c'est apprendre mon nouveau métier, monter en compétences sur différents domaines, notamment par exemple l'agile, et surtout cultiver ma curiosité. Suite au succès des, des premières campagnes que nous avons mené sur les, sur les précédentes années sur notre parcours reconversion, on a même décidé de l'étendre aujourd'hui avec un, un processus additionnel. On identifie avec Pôle emploi des candidats qui sont aujourd'hui susceptibles et qui ont la volonté de pouvoir changer de, de métier. Et on va les accompagner au travers d'une formation qui va durer à peu près 500 heures pour justement se former à nos nouveaux métiers. À la clé, pour eux, il y a un contrat de travail dans l'entreprise talent.